D'accord, je me demandais Le fait que ce soit un arnaqueur. Yes. C'est son côté marocain, ça, ils sont tous comme ça. Oh, mais. Balka précise que toi-même t'es. <rire> Parce que t'es pas blond. Bah, je suis, je suis algérien et fier. <rire> Parce que Oui, c'est vrai qu'il dit comme ça, C'est chaud gros... <rire> y a pas a la pas ta tête, Balka, tu précises pas. Les gens ils... Oh, j'aime pas garder pistage. C'est pas un vrai T1. Hein. Dégueulasse. J'en peux plus de son Hunter. Bah, là, en fait, j'aurais tout reroll. C'était quoi cet accent Mais oui <rire> Non, peut-être pas l'ordre de tuer. Parce Quel que accent C'est une Balka Oui, c'est une Balka qui faisait. Je un Marc-Olivier Fogier. J'aurais tout rire en là Oh le DK okay. Bon, il a validé le DK, il va pas se le faire, <rire> il va pas se le faire brûler d'une manière qu'on ignore. Allez, Berserker <rire> It's time for a little blood. Hop, petit update. Piège explos du top deck, on est fatigué hein. et on est fatiguant aussi, mais c'est pour ça que les gens nous aiment. À ah, du mais coup, ça va être tuer sur le berserker, mais t'as pas besoin. Tu faisais juste piège explosif, piège explosif. Il n'y a pas de créature dans ce deck de con. J'aime pas, bah du oui, tout. mais bon, en fait, quitte à piège, à piège explos, j'aurais piège explos l'autre en fait. J'ai pas de. En fait c'est pas tant le piège explosif qui me choque mais la cible du piège explosif J'aurais plutôt le piège explosif la, la... non les la... le piège explosif c'est la c'est le. Non j'aurais plutôt pardon hors de tuer euh, le truc Pardon, ouais. je, je confonds les noms euh, des cartes en français, je vais m'excuser Ah clavier Pardon Ça va être un trade, ok Oh, là bah, ton arme plus bien jamais tu l'utilises. Ouais. t'as la prochaine WIRM. Ah oui, clairement. Sachant que là c'est Wyrm, projectile, glyph. Plutôt pas dans l'autre ordre Wyrm, glyph, projectile. Oui, non mais tout de suite. Hein. Après si tu fais projet enfin projectile c'est s'il y a du board et que tu peux pinguer éventuellement. Donc qu'est-ce qu'il va le faire mon piège explosif, piège explosif Wesh. Bah, Comment il aura, ça, du, il aura du mal explosive. en fait. On peut, on peut pas mettre deux fois Non, non, on peut pas. Non. Non mais ça fait euh... Ah il va coup Pourquoi pas, ça claire tout. Il a clair les 4 plus grosses menaces du board de... de Corbach. Après la question ouais. c'est Est-ce euh, que son piège explosif sera utilisé un jour du coup <rire> Coup c'était pas un choix serveur, ça Petit glyphe j'ai pas entendu la Allez. blague, c'est pas plus mal. Euh... Oh là là, c'est nul! <rire> ça va être barrière de glace? Oui, oui, cette barrière là. Quoi? Bah, vapeau. Vapo? Non, mais... moi je prends la barrière. Je suis pas très vapeau. Je préfère les, les cigarettes. Bah, en fait, je me, dis, wow, euh, je me dis que vapeau contre une spellstone, bah, ça protège de un loup seulement. Ça protège de. Huffer. Euh, vapeau. Ça protège de Huffer, c'est vrai. 2 ping ça protège de huffer aussi. <rire> Super, tu prends 12 de dégâts quasi. Euh, alors 4 plus 4, 12, ok. Il a pris quoi du coup Ah, il a pris la vaporisation. Ouais. Oh la tristesse. <rire> il testait le vapeau sur le héros. <rire> <rire> Ok. Quelle incroyable découverte! Qu ok, donc il a eu un contre-sort qui ne peut pas jouer car il en a déjà un posé. Est-ce qu'il y a des bêtes qui soignent? Euh, seulement dans le Necro Tracker. Y'a du buzz de vie? Ouais, c'est ça. Il la, il la joue pas dans le. Ah, tu parlais pour Corbac pardon. Je pensais que tu parlais pour Exirion. My bad. Non, non, dans Exirion. Ah, bah... Dans le Necro est-ce qu'il y a des bêtes qui soignent? Ah, oui, bien sûr. Il y a des lifestyle. Et ça va être, être sa ouais. meilleure chance de gagner le match, honnêtement. Alors, en vrai, il est à 19, ça va à peu près. Hein. Il y a pire. Tu veux tout, je pense. Mana infini. Ah, non, tu peux tout vouloir, cette fois, je pas de conneries. Ouais. Putain, on a vraiment le chat qu'on mérite. Hein. Euh... Pardon Peut-être de cendre ok, ça met des dégâts dans la tête. Il est, il est relativement low. Euh... Exil. Je pensais pas qu'une partie. Avec un match tempo pourrait prendre autant de temps. Donc, toi tu regardes mais Ouais, build a beast. Il faut toujours commencer par. Euh... Comment ça s'appelle en français euh, Constructo bête. <rire> constructo <rire> bet, mais putain. <rire> Quoi Ça s'appelle Constructo bête Oui. Constructo bête, <rire> genre. Les mecs ils se sont réunis autour d'une table, les traducteurs ils ont fait Constructo Oui, Constructo oui, c'est approuvé, et voilà. Et ils ont été payés pour ça. Ah là là. Bref, donc. Constructo Bête. Alors euh, tu prends le moins être... cher parce qu'il n'y a que de la merde. Ouais, ça et va être prendre... euh, Clampant de Golaka. On est tour 7, mais, mais c'est long. Et la charge. Et la charge. Je <rire> veux dire, Merci. Golaka c'est pas un streamer. <rire> c'est ce que j'ai hésité à dire. <rire> je dis il y a personne qui connaît. Quoi? Donc Gotaga, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un joueur de. Euh, un ancien joueur de Call of Duty qui joue maintenant à Fortnite et qui est un streamer français très populaire. D'accord. Et qui est un des, joueurs, un, un des rares joueurs de FPS à pas être trop trop con non plus. Ce qui est important à hein, souligner. Alors.. Je ne pas du tout, j'en préférais vraiment la charge pour tuer la 3-2. Après je comprends- je comprends le. Ouh, je comprends le, le choix, mais le souci c'est que il va peut-être pas soupçonner le vapeau. Enfin maintenant, vu qu'il y a 3 secrets en jeu, il va peut-être soupçonner le vapeau. Mais c'est risqué. Ok. Tu vois, elle aurait pas proc le, le Pierre-Explosé si elle était morte. Eh <rire> Super <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> um... Quoi, Alors, constructo bet. constructo bet into, bah selon ce qu'il a. Je déteste ce, ce, ce pouvoir héroïque. Mais en fait, ça donne du late game à une, à une classe early. Un fichu de points de dégâts aux tous les adversaires. Ouais, parce que s'il arrive à avoir poison, euh, ça ne sert à rien vu qu'en face, il n'y aura pas de board. <rire> Toxicité ruée, parfait. Ça sert à rien. ça sert à rien. Ça va être la... limite la 2. Hein. Ah, il a pris le poulet provocation. Let's go. <rire> 3-7. Tu connais la recette. Bah n'empêche... poulet wow. euh, <rire> Merci Charles <rire> Ok bah ouais ça va être Poulet du coup il va... Son poulet okay. il il tank en fait alors il explose Ouais c'est ça, c'est son... On prend son pas Ouais. Du coup bon play. Eh, hey, 8-1 sur ouais. le board. Bon le va faire. Il est obligé de le pinguer. <rire> oh, ça aurait été tellement bien s'il avait un ciblable. Oh, ça aurait été broken. Il me <rire> fait penser à quelqu'un ce poulet avec ses cheveux comme ça. Putain. <rire> ses cheveux. <rire> trouverai. j'espère juste que c'est pas moi non mais non ok ça va donc maintenant il est donc à portée de boules de feu ping notre chill mais il a déjà utilisé toutes ses boules de feu non je sais pas si c'était dans cette game ah putain je crois que c'était dans celle contre le voleur si je dis pas de bêtises euh... armure et armure et pendant le glisse-neige J'aime trop son bruit quand il arrive en jeu. Pingouin, la toxicité elle sert à rien dans ce matchup. le camouflage il sert pas à grand-chose. Parce en fait il est tellement bas en HP que jamais Kormbak va cibler une de ses créatures. Du coup ça va être pingouin. C'est bien parce qu'il l'a pris aujourd'hui, il aurait pu attendre encore plus longtemps. Et ça va aller un peu Et là, je pense que tu fais même... Euh, curassé. Tu fais curassé, compagnon animal, frappe latéral. Hein. Non, non, frappe ah, latéral sur ton cuirassé et ouais. tu fais euh, tir des arcanes sur ton cuirassé sans te remonter à 10. Il y a qu'un seul truc qui te tue, c'est la pyro. C'est vrai. Toxic, Balka. ah mais arrête. arrête ça, non, je pense non, pas qu'il fera ça, celui-là dit. Non, parce Les que c'est des... C'est un type de joueur qui sacrifie ses créatures pour... Euh... Oui, okay, il, a nice. bait, il a bait le counter spell. Mais je sais pas pourquoi euh, il a joué son, son rap trap là. Rap -trap. Parce qu'en fait, il se dit si jamais il pioche à lunettes euh, et qu'il a pas du coup euh, le, le, le combo. Euh... Ouais. Enfin, il, il a ni la pyro ni la, la boule de feu. Bah, peut-être qu'il va jouer à trois cartes. Mais je suis pas fan non plus, hein, je te l'avoue. En vrai, euh, ouais. Je suis. Pour moi le meilleur play c'était vraiment euh, frappe Compagnons latérale. Animal, pour moi c'était tellement important. Non c'était limite. Euh, Marque du chasseur euh, tire des arcanes pour garder la frappe latérale pour ça justement. Allez dans tours il l'a tué. Oh, yes. Allez constructo bête. Oh là, là. là du coup ça va être oh tire des arcanes pour prendre le truc. Ou euh, Marc du chasseur limite. Loup des bois. golakar encore ou le loup. ouais c'est mieux. Loup parce qu'il est moins cher. Et il a jamais de son Et pingouin. Loup et pingouin, là. Il a pas du tout fait ça, super. <rire> en fait il pense que c'est... Ah, il pense que c'est une autre explosion. Tu pètes son contre-sort avec... Marc du... avec euh, tire des arcanes même. Ah, il teste pour l'explo. Ouais il pensait ouais. qu'il y avait un autre exploit. Du coup ça va être... Euh... Bah Mark du chasseur... Euh... Tiens. Non, fait ouais de monstre sort. errant, tu pas besoin. Tu fais monstre me... errant, euh, tire des arcanes sur la... Oh t'as pas besoin en fait. Non non il va il va trade. Il veut l'armure Ouais là tu attires tu, tu pour ton armure hein, c'est tous les jours. Non. <rire> oh, non putain. Il est fou. Oh là là Exy. Mais il a bien vu en plus Exy fait vraiment beaucoup d'erreurs, hein. te... ah ah, ah C'est bon. <rire> <rire> Une chance sur 13 mec C'est vrai, non mais c'est vrai que ça, ça m'amuse énormément. Très joli d'autres cartes de coreback de d'ailleurs. C'est le corback. C'est le d'autres cartes euh, médias, je crois. Allez, constructo au Un truc qui soigne. Il faut que ça aille charge et. Vol de vie. Alors là, Hydraul, Hydraul. Vos bêtes en charge tous les jours. va bêtes en charge. Rino de la Tundra. Putain, mais sérieux. Oh, Furie des vents. Furie des vents. Lol. <rire> C'est ce qu'il a pris Nice. C'est ce qu'il a pris. Oui. Euh, bah, du coup là, tu fais ça et... et. tu fais frappe At latérale et. Euh... Ouais. Frappe latérale sur la. Ouais, il a pas à... assez de là. <rire> Manon Man, Man, Infinity Didals. <rire> moi la paix tu l'as fait aussi. <rire> Écoute, je me suis laissé emporter par, euh, par ton engouement. c'est qu ce qu'il dit mon engouement <rire> <rire> Eh peut-être que c'est Lost Comeback. Oh là là Plus que. Euh... Plus que trois tours des deux côtés. <rire> euh, frappe latérale, compagnon animal avec. Ouais. Ah, c'est peut-être l'étal C'est peut-être l'étal s'il a... La... Faut pas faire le construct bête. Ouais. Enfin, tu peux, mais... Euh... Mais il faut avoir un truc à 1, quoi. <rire> à 1 et à 0. Oui, à 1 au total, je voulais dire. Pardon, je suis pas clair. Allez, compagnon. Il faut forcément... Ouais. Euh, compagnon. Parce il Là, il a du coup une 3-3. Léoc, c'est mieux. Ouais, plus Léoc. Euh... Léoc et frappe latérale, ça fait 4... 6 6 et 8 14 et non mais c'est ouais, bon c'est l'étal avec 17... en plus le, le tir non, des arcanes et tir des arcanes c'est l'étal mais il faut ah. qu'il le voit ouais il le voit pas oh vol de vie non non non, non, non. non. ah bah si si c'est bon <rire> ah si mais si il a charges, c'est vrai oh là là quel game <rire> on a peur M même nous on la fait <rire> oh, oh là là mais quel game what a ah, game <rire> je je je je mets <rire> What a game <rire> What a game What a game Oh my god Et c'est donc Exerion 4-4 4-4 Le duel des mages de mage tempo <rire> Charles elle avait oh, déjà fini, elle avait plié les bagages Prends tes, vais... vais... <rire> va. <rire> tes valises, on s'en va Prends <rire> tes valises, on s'en va Mais bordel de merde Alors je tiens à préciser qu'absolument personne n'a pronostiqué euh, 5-4. D'un côté ou de l'autre. Hein. Oui, tout le monde a tort. Bon. Non mais c'est bon, tout le monde attend en fait, arrêtez, calmez-vous. Il a pris le au début, mais oui parce qu'elle avait charge. Ouais. De toute façon, elle avait charge en fait, Yellow. Donc euh, Yellow, les pronostics, là, calmos. J'ai hein. contre Mary. Note qu'on voit jamais 4 gars. Hein, oui, parce que euh, les gens <rire> ne méritent pas de... <rire> c'est le match le plus... Putain. Et il l'a fait... pas acheté d'ailleurs. Non, ben non, je l'ai pas acheté, putain. Tu crois que si je dépense de la thune dans Hearthstone, je vais acheter des vieux héros de merde <rire> Je vais acheter des paquets si je dépense de la thune dans ce jeu de merde. Ah, on est d'accord que Katia, il sert à rien, du coup. Mais aucun sert à rien. Aleria, je l'adore, mais elle sert à rien. Mani, laisse tomber. <rire> Personne l'aime. Ça va, Mani Waouh. Wow. Waouh. Alors, mais... là, on fait roll tout chez Exerion, j'aime bien. Oh là là. Oh, oh là là Oh, cet opener chez Exirion Très, euh, main qui est pas dégueu chez Corbac non plus, hein, je à dire. Oh mais là, tu fais quoi Non mais là, là t'as une curve, c'est une rampe de skateboard chez, chez Xavier, hein. Alors, le beau jeu Allez, on y croit. <rire> <rire> <rire> oh le Hardcounter Oh bim Tu sais ce qu'elle te dit ma curve <rire> Là, le, jeu, bugué, qui... non, non, <rire> le, le jeu il a bugué ou c'est juste eux qui. Non, non, c'est eux qui prennent 8 ans. Le jeu il a bugué, tu sais, c'est pas comme <rire> si ça faisait 2h30 qu'on était là. <rire> ça, ça fait, fait, fait 2h06 et 50 secondes. Et vous pouvez tous nous donner de l'argent sur Tipeee yes. Yes. Bon, Ça fait que ça le combat a commencé. En terrasse. Ça fait 2 jours que le combat a commencé. Je ne dois pas m'éterniser, bah ouais. Un peu mon con. Oh là là, mais oh là là. Au oh moins ça va aller vite et Ça, ça j'aime bah. bien Dis-leur en MP, hein, parce que là ils ont pas l'air de comprendre Non, dis pas en okay, MP okay. d'accord Non C'était en train d'écrire Non, non, communique non. pas, communique pas C'est encore plus stressant que ça, Fred Ouais, t'imagines Bon, les, les casters, ils se font chier, là, allez Fais tes misplays mais fais les plus vite <rire> T'imagines C'est horrible, là <rire> En MP Alors, il <rire> y a 21 personnes, si vous jouer un peu plus vite euh. Ouais Pense aux autres hein. Ah, est-ce qu'ils nous refait la même Allez, non. le trio gagnant, le tiercé Ah non, okay. Moi là-dessus j'aime bien euh, Face, euh, Berserker, Glyph. Deux heures pour 8 games ça va en... voilà. Oui, c'est vrai. Alors là c'est la 9ème mais oui. Moi j'ai je je, je je plus à commenter. Berserker, Glyph, enfin Glyph, Berserker. Ouais. Et, et Face. Mm. C'est Glyph d'abord. Parce que c'est un truc glyph, qui glyph. permet de... oh là là oui. là là. Quand il y a du Discover, I've applied. Ah ouais Ah ouais Ah okay, ouais, ouais Ah ça okay. fait. Je okay. suis cool. Je cool. suis un peu moins fan mais c'est bien aussi. Je respecte. C'est un peu moins Face en fait. C'est un peu moins nerveux, c'est un peu moins bon. J'ai envie de plus finir euh, ce tempo, soir. J'ai envie de dire, Corbac et Exirion représentent deux faces de la même pièce du match tempo. waouh Exirion représente la face tempo et Corbac représente la face risation. <rire> Pardon. Ouais. Dites quelque chose. <coughs> ouais, donc euh, <rire> Corbac qui part également sur du contrôle de bord là-dessus, ce qui était la meilleure solution, je pense, parce Dis que... Euh, c'était personne pour me juger. C'est vraiment une... Euh... Le clean de bord, c'est pas très mage. Alors, euh... ton temmerde <rire> Alors, euh, si. Quoi Le clean de bord, c'est pas très mage Bah, si, justement. Oui <rire> justement. La classe qui a les plus gros trucs. Voilà. Dragonfire, euh, euh, strike Bizarre... Bizarre, euh, tout. Néon distordu. Ok. C'est pas la folie. Ça ah, va être double glyphe. Oh, deck, oh deck, miraculeux. deck miraculeux. Allez, allez, allez, fais allez. allez. Te plaît. En fait, fais le, pour le le allez, Putain de merde Il a trop C'est ça qu'on veut Il va loose là-dessus Il va perdre Il a trop Moi ça me fait plaisir de voir ça, putain Ça c'est du hearthstone que j'aime voir fait directement C'est ça le beau jeu Il m'a dit pour toi chérie Il m'a dit pour toi chérie, Nice Voilà Alors, reprenons donc. Euh, buveuse de vie qui va être posée peut-être euh, du côté exi. Euh, suis... Ouais, ça va être soit ça, soit à lunettes. C'est euh, buveuse et rien de mana, je pense. Ouais, je trouve pas ça déconnant des lunettes, moi, cito, honnêtement. J'aurais mis à lunettes. Ouais, moi je jouerais à lunettes dans cette situation. Il y a vraiment peu de menaces sur le board. Bah ah bon, après, il y a littéralement la carte la plus puissante euh, en termes de minions sur le board, mais... Oh LOL oh LOL oh oh oh Le deck miraculeux <rires> Le deck miraculeux, oh Le deck le of wonders, de wonders. Do Et it wonders again oh ah mon Dieu <rires> J'ai fait <cliffez> ça, s'il vous plaît Incroyable, mais quel gameplay Oh là là quel, quel game What a game Alors, donc du coup, la buveuse de vie qui va être instantanément... Korbach es... qui va perdre sa position de gagnant à cause du technique. Oh là là, oh là oh, oh, oh, là, quel délice Ah mais quel délice ce, cette carte Et du coup le lien de mana qui va être utilisé pour casser le contresort, c'est vraiment un très très bon tour là pour, euh, pour Exerion. Très très bon. Même oui. indépendamment du fait que euh, Corbac a perdu toute sa main. Hein. <rire> il, est... <rire> il est à poil dans les bois, c'est fini. Non mais il doit être en train de... <rire> sans son PC là. Oh là là, Corbac je suis désolé. <rire> Je te fait... doivent bien s'amuser en. Je t'ai je je fait jeter ta game. Alors là, par contre, Là, deuxième apprenti, là. Là, là, on... là, on en voit tout. Hein. Exi. Deuxième apprenti. Là, on en voit tout. Ah, c'est app apprenti. Euh, c'est apprenti. Y a pas de Je mettrais mettrai Killing Tor contre sort, perso. Ouais, c'est Killing Tor contre ça, sort, apprenti, glyph, euh, boule de feu, tout. Genre, c'est tout. Allez, vas-y. Allez, allez. Y'a pas de zone. Allez, poulain. Allez, glyph. Glyph, glyph. Bravo toutoune <rire> Oh là Allez, là mais mais Oh mon dieu <rire> La pierre à 6 Oh six mais quelle game <rire> Quelle game On aurait dû attendre 2h10 <rire> Mais on a un truc génial C'est vraiment la game parfaite pour finir ce Allez, B.O. Elle est, est pire. exceptionnelle pire Exceptionnelle Oh mon dieu mais quelle game Oh la la, là là, quel game <rires> <applaudissements> Bravo C'est ça qu'on veut dans le juste Bravo dessus. Bravo aux deux joueurs <rire> Incroyable Il vais mettre cette game sur Youtube Exceptionnelle. Elle est incroyable Quel game oh exceptionnel Oh là là, franchement, j ai, j ai, honnêtement, j'ai pas les mots C'est vraiment une des plus belles games de Hearthstone que j'ai pu <rire> voir de ma vie euh... Bonjour. Bonjour. C'était vraiment étonnant. Bonjour à vous deux. Et euh... Merci Corbac pour le beau jeu, sincèrement. Je... <rire> Corbac, je... on était ça trois à hurler dans nos pièce. Faire... Franchement, ça je faire, non mais je ah vous conseille, mais... je vous conseille de revoir euh... la VOD pour cette ga... juste pour cette game, vraiment, juste pour cette. Game. Vraiment, juste pour cette game. Euh, regardez pas les autres. Euh... <rire> oui, regardez pas les autres, games, non. Euh, juste pour cette game, franchement, regardez <rire> la VOD parce que ça vaut le coup. On la sortira sur euh, YouTube parce que euh, c'était incroyable Merci pour cette game, j'ai juste une juste c'est un la, la Merci. meilleure game de Hearthstone que j'ai vu de ma vie Genre ça, ça, pourrait, être une, ça pourrait être une VOD de Hamas. le truc tellement c'est incroyable Ah mais oui non mais c'est assez incroyable Ton comme Wonder Wonders qui te plante le couteau dans le dos Oh là là. non mais comme il, comme il le fait tout le temps ah ouais. il le fait tout Je l'ai dit dans un moment aussi crucial Waouh non, ouais, je je dis, tire mon chapeau le, bon du, le beau jeu. Moi j'admire, franchement euh... aussi, <rire> Tu, tu l'as fait pour moi et je te remercie du fond du cœur, Corbeck. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Mais je sais je passe à toi à chaque fois que oh, je prends putain. le monde, <rire> C'est la meilleure carte. Euh, la non. preuve, la preuve ce soir, c'est la meilleure carte. Ah oui c'est sûr, bah non, <rire> mais c'est vrai ça lui a pas du tout fait perdre. Oh là <parce> le <rire> cataclysme quoi. Alors... Ah ouais, je suis sur 150 sorts, je pense que c'était. La seule qu'il fallait pas que <rire> le Bah en fait le truc c'est que t'aurais pu avoir cataclysme. Enfin t'as eu cataclysme comme t'aurais pu avoir genre une... Une, euh, un fléau ultime sur sa créature ou sur sa tête qui t'aurait fait piocher, etc. Enfin c'est la boutique du décope. Non non mais sur je veux dire même sur un, des... un spell négatif oui. qui me serait retombé dessus, il n'y avait rien de pire que cataclysme. Oui, littéralement. Parce que c'est avait... avait... la seule carte qui me fait défausser ma main. Ça. En plus de détruire la, le, ma maîtrise du board quoi, c'est ouais, ouais. <rire> bah, une carte qui est tellement pas utilisée que même dans les decks euh, quête, démoniste, elle est pas forcément utilisée, c'est dire. Euh, mais assez parlé de, de ce deck of wonders qui est venu pour euh, vraiment ajouter la touche de sel à la non, fin de ce le, B.O. le la RNG a choisi son champion, voilà, voilà, la, je, je crois bien. La RNG a tranché et du coup <rire> euh, on va vous demander de revenir un peu à chacun à votre tour, euh, corback puis Exerion. Sur ce euh, sur cet affrontement, donc les moments où vous vous êtes senti à l'aise, les match-up que vous avez vraiment pu dérouler facilement, les moments où vous avez un peu plus galéré, si jamais vous vous en rappelez. Mm -hmm. Allez-y. Bah vas-y Kordek. Que... Euh... La bah, visée... coup, on Pardon. Euh, enfin, on discutait légèrement pendant, euh, pendant qu'on s'affrontait, et c'est vrai qu'on a remarqué un truc, c'est que c'était absolument pas la journée des deck-mages. <rire> ah ouais, les deckmages à l'envers. Enfin, sauf euh... la dernière game. Mais... Bah, la dernière game, finalement, c'était <rire> pas le, le, le, la victoire du deck match, vu que c'est uh, Deck of Founder qui met dans la merde. donc... Uh, ouais, Après, j'ai quand même une grosse sortie. Mais ouais. eu une grosse sortie ouais, par rapport à moi, c'est sûr. Mais assez incroyable. ouais. Sinon, euh, moi de mon côté. Les euh... euh, suis... mon... deux fois où j'ai joué mon deck démo, j'étais pas à l'aise. Hein. Ouais. Euh, enfin, j'étais pas confiant, bon, spécialement, euh, et oh. enfin, la, la première fois que je l'ai joué, euh, le, sur le début, je pensais que ça y ça passerait, et puis euh, la pioche se faisant pas, parce que j'avais deviné le, le deck d'Exirion. Donc, j'espérais pouvoir piocher un maximum euh, mes grosses cartes euh, rapidement. J'ai deviné, nous entendons streamhacker. <rire> Quoi du, du coup, ah j'ai une question. Coup, une question euh, à quel moment de la game euh, tu t'es rendu compte que tu affrontais un deck euh, serpillère Pourquoi on dit euh, serpillère juste C'est si, serpillère. Si, si, si, serpillère. Serpillère, du coup, ça fait okay. D'accord. Euh, je m'en suis rendu compte en fait au moment où il a joué euh, son, son Malfurion. Ils sont mal. Quoi Quand il y a joué Malfu. Ah oui, d'accord. Ok. Ils sont, Mais. Dès euh... qu'il là j'étais sûr et certain que c'était de ce que c'était. D'accord. Donc pour toi, ça n'aurait pas pu être un, un token qui se mettait en place, par exemple. Non. C'est vrai que le token n'a pas grand chose qui change, à part bah du coup les enfin, le setup token. quoi. bah En fait, les, les trois archétypes actuels ont vraiment le même opener, ce que je disais un peu en stream. Et. Euh... Oui. C'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas forcément vu un Malfurion aussi tôt de la part d'un Adronox. Ouais, mais je euh... con... je connais pas trop son... Enfin... Euh, non, mais de toute façon, si ça avait été un Adronox, il n'y aurait pas eu une Malfurion, donc euh, déjà. Ah oui, il ne le joue pas, oui, c'est vrai. Euh, mais... Non, en fait, j'avais le choix, c'était... Bon, déjà, il ne jouait pas Quest, donc ce n'était pas comme le mien. <rire> <rire> euh... Donc il ne restait que le token et... Euh celui-ci dès que ça mais euh, je pensais pas du tout à ce qu'il joue token parce que euh, j'ai pas l'impression que ce soit le par rapport à ce que j'avais vu des... des deux trois decks précédents je suis un déjà jouer deux ou trois je crois qu'il y en avait déjà eu deux de validé. deux de validé... Euh... peut-être un troisième de jouer du coup je ne sais pas je crois pas je crois pas euh, mais du coup ouais je... enfin, ça res... j'avais pas l'impression que ça ressemblait à son style de jeu d'accord au final c'est a... Hum enfin disons joue pas tant que enfin, dans ce que j'ai vu là il a pas joué tant que ça des decks extrêmement tryhard ouais. euh, c'est des decks des decks très stables mais euh... mais il y avait quand même il a quand même une part de d'amusement qui est plus présente ouais, parce que que que le... Deck, le, le, la part d'amusement est quand même très très réduite donc je pense que je vous ai dit que le, le token ça. le token je pouvais le craft mais euh, bon de toute façon j'aurais pas le temps de le jouer et puis euh... De Togwoggle c'est plus rigolo quoi. Voilà, <rire> exactement ce <rire> que je pensais Est-ce qu'on peut avoir un peu, justement, euh, la un, ta, ta, ta partie de, bah, de, ce, de ce gros gros match euh, Sur quoi il y a eu 9 games ouais, Ou bah, On, a, on ça, a fait, ça, fait ça, toutes fait les games hein. Voilà, donc euh, comment tu t'es senti Exy exil... Est-ce que tu n'avais pas la pression d'affronter Korbach Parce qu'on on connaît tous le niveau de Korbach, ouais. ouais. <rire> on sait que c'est un gros morceau. Et t'as quand même réussi à le vaincre, donc GG Bravo à toi euh, merci Et à bientôt, parce que c'est Nuit et moi que tu vas affronter Ah, ça va être cool, ça Oui, ça va, ça va être bien, hein Et du bien. coup, vous connaissez mes decks, donc c'est... Ouais, comme alors là. je t'avoue que je les connais par cœur maintenant, tes decks, parce qu'on a eu le temps <rire> On a bien eu le temps de les connaître, tes decks Mais sinon, c'était bien passé pour toi Tu, tu tremblais pas Bah, moi, c'était la première fois que je faisais un match comme ça Ouais Donc, euh, au début, j'avais un peu la pression, tout ça, enfin, ouais. mon... Euh... Au final, on déconne bien sur le Un vocal et tout, donc ça allait. Euh... Sinon, au niveau des, des duels, bah le, le démoniste, je l'ai passé assez facilement du coup. Euh, bon, là, il n'y a pas grand chose à dire, de toute façon, c'est assez con. Hein. Oui. <rire> <rire> euh... <rire> le mage, bon, le mage, il est sorti à l'envers, la... la première game que ah. j'ai fait avec, là. donc c'était compliqué. Le voleur, j'ai mal joué avec. <rire> Vous avez sûrement pu voir, ouais, mais non, non gens... ne je regarde pas la VOD. On a été adorable et regarde pas euh... bah, le voleur. De ouais, toute façon, je sais que je suis pas très bien. Moi, j'ai eu de la chance de gagner avec quoi. Euh, le druide, bah, j'ai fait une grosse sortie du c'était cool. Et j'ai réussi à snipe son démo. Mmh. Oh là, là. Je, que que, je trouvais que c'était vraiment une très très belle game, honnêtement. Enfin, une très bonne gestion euh... ouais. des deux euh... côtés. En fait. Surtout que c'est pas facile en général contre les. Enfin contre ce genre de démo avec les géants, parce ouais. que les gens, ils sont. Si je dois utiliser mes acclimatations dessus, après c'est compliqué pour setup le, le Sirpier quoi. Ouais, ouais, non, mais tu les as vraiment enfin, pas très bien... Bien joué à cette game. C'est ouais. bien fichu. Euh, le chasseur, bon bah là. Euh... Les deux premières games, euh... j'ai pas eu Rexar. C'était compliqué. Ah, Surtout quand mmh. enfin, tu as fait cramer, ouais, c'était marrant. Ouais, là j'avais <rire> C'était marrant. <rire> ouais, nous on a bien rigolé. Ouais, ouais, bah, ça, tu moi j'étais là en mode bon bah j'ai perdu. <rire> <rire> mais non, c'est pas du tout ce qu'a dit Bakkeni Way, c'est tout le temps. Moi, moi j'ai dit que <rire> franchement t'avais encore euh, possibilité de. Oui, pendant un moment je pensais, ouais, possible. mais ensuite euh, bah, j'ai pas eu mes, mes kill commandes et du coup. Euh, ouais, c'est Après il a set up le DK et là je peux. T'avais clairement un timer en fait. On t'aime tous, on t'adore tous, moi particulièrement, évidemment. Je te conseillerais de ne pas aller dans Citation débile. Voilà. Ah, j'ai envie de voir quand même. Bien, euh, je pense que ça clôture. Euh... En beau à... une bonne soirée. Oui. Et le pire vent. <rire> non mais le voleur, c'était compliqué. Tu, tu ne regarderas pas la VED, d'accord Et mon restaurant. Je m'en fous, j'ai gagné. C'est vrai. Et... C'est l'état d'esprit. <rire> gagnant mais t'inquiète mais non je rigole c'était enfin, franchement c'était un... un super match hein. ouais ouais c'était super cool hein. bon mais, euh, y... on va venir te botter le pion après nous, de bah, ça marche et Corbeck a pas trop eu de chance à la fin quand même ouais, <rire> sur ces peu, games de ce magie ouais. aussi, euh, aussi. Euh... <rire> alors mes petits aminches on va, euh, on va euh... On va remballer hein, nos affaires parce que moi c'était il y a déjà deux matchs que je commençais, que enfin, que je commençais à penser que c'était à la fin. Mais Michel, elle, elle veut fumer. C'est ça ce qu'elle essaie Michel, de vous dire. Mais Michel, elle en est fait. vous sentez là elle est un peu... <rire> un peu un peu sur sur les crocs tu vois, c'est Donc euh, bah, c merci. Grave. Merci Exurion, merci Corback de nous avoir merci offert ces. Bah merci, c'était cool. Ouais. C'était serré mais franchement vous nous avez offert de très très beaux matchs Très très good euh... game. Corbac, tu démérites pas que ton ancien titre, de, enfin, de tenant du titre. Ouais. Je suis sûr que tu te réinscriras de toute façon parce que oui. try <rire> tu es un tryhard. Exy, on se revoit euh, au prochain Fils au oui. Mais cette oh, fois-ci, yes. je ne suis pas aux commandes euh, du commentaire. À ah, mon plus grand regret. Mais je serai en oh, fait. Bah, C'est plaisant. Donc... Ah, mais donc, ce sera avec moi, donc euh, on va s'amuser. Merci, j'allais dire Balkany West, mon cher Stan. Ah, l'or. Qui bah, nous a fendu. Sinon. Que... Merci, euh, tu coupes un petit pu... peu attention. T'as coupé, ouais. Pile, quand bizarre. tu disais que je faisais d'excellents commentaires, c'est dommage. y oui, un excellent <rire> commentaire et vous avez pu voir à quel point Balkany West n'a aucun putain de chill. Mais. Bah, c'est vrai. Non, mais si, c'est vrai. Non, alors... Et Didels, qui est venu en renfort euh, bah, pour euh, m'aider, vu que j'ai pas pu arriver tout de suite, moi, au commentariat. Mm. Euh, qui, comme d'habitude, hein, on le présente plus, fait un excellent travail euh, sur Hearthstone. Et qui s'est réinscrit au fus dessus. Donc, euh, oui. vous le reverrez bientôt. Affronter euh, des gens. Voilà. Quant à nous, euh, on se retrouve demain. Oui. Et demain, il y a quoi, mon cher Balka Eh bien, euh, demain, ce sera une petite soirée Overwatch avec euh, des petits défis un peu, un peu débiles, comme on avait fait déjà euh, il y a deux semaines, si je dis pas de bêtises. Du coup, ce sera avec euh, Diddles, Fly, moi-même, peut-être Charles, si elle peut, peut à un moment, mais c'est pas on sûr. Dire, euh... Euh, et peut-être vous, sur le chat y euh, peut-être game, on sait pas. Et euh, voilà, ça va être euh, ça va être vraiment un stream un peu un peu chill pour Overwatch pour nous pour décompresser un peu, voilà. Décompresser du gros shit au dessus C'est ça. Et mercredi, grosse soirée Hollow Knight plus Lady Oscan ouais. en deuxième partie de soirée, on ça va être, terminer euh... enfin terminé, continuer Finding Paradise. Très très dense. C'est jeudi. jeudi soir, venez, ça va être le Darwin Project communautaire, donc venez sur le Discord ouais. si vous voulez participer au Darwin Project qui va encore une fois être orchestré d'une main de maître de la part de notre cher Fly. Euh, et c'est des soirées que nous aimons particulièrement parce que bah, généralement on est 10, on est full et on se tape dessus. Voilà, en vocal venez, hein, évidemment. Et en vocal, oui sinon c'est pas drôle. Voilà. Et Vendredi, je <rire> Vendredi, Mark Ninja, de ninja. Avec Red Panda. Voilà, donc il va continuer le stream qu'il avait commencé dimanche, hein, en début d'après-midi, donc euh, voilà, ça va être... Euh, un on jeu... ne présente plus Red Panda. Voilà, on ne présente pas Mark of the Ninja qui est un jeu très chill euh, avec des ninjas. Red Panda ça... qui est un excellent host euh, oui. et qui viendra vous euh, tranquilliser alors qu'il est en train de vraiment assassiner arbitrairement des hommes et des chiens voilà. dans des couloirs obscurs. Voilà. Samedi euh, Samedi, dès le matin, Diddles et moi, nous serons là pour de la reine, Hearthstone, la reine du temps, vu que l'événement est encore en cours. Ensuite, samedi soir, euh, ce sera avec moi, je continuerai Into the Bridge, qui est un excellent jeu. Merci encore, Charles. Euh, très, très fun, euh, très, très technique aussi, euh, relativement dur. Et dimanche, euh, petit stream wow avec Fly, euh, histoire de... Petit stream chill habituel, hein, euh, histoire de finir la semaine tranquillement, sur une petite note euh, reposée. Voilà, voilà, vous avez tout le, le, le planage, comme on dit, si vous voulez. Plus de plein-linge encore, plus de nouvelles et plus de blagues de merde, vous yes. voyez ici. Si vous n'êtes pas déjà là, on ne pas. On est, on est plein, mais on ne pas. On est salé, on mais on ne pas. Et surtout si vous voulez jouer à Darwin Project, par exemple. Si vous voulez offrir à Charles et uniquement à Charles, Imperia en terrasse, c'est ici. Ou bien des paquets sur Hearthstone aussi. Ou bien des paquets sur Hearthstone, comme mon cher Balkany ça l'a fait. Elle vient pour la fin. Sur ouais. YouTube, vous pourrez trouver nos VOD. Voilà. Nos Je... vidéos. Je vais euh... la dernière VOD de Mass Effect. Ouais, je vais enfin essayer bon. d'uploader le, le Fusosu le plus vite possible. Et, euh, je ne vous garantis pas de découper toutes les games, mais je vais au moins découper la dernière je pense, parce qu'elle était incroyable. Oui, oui, oui. Elle était vraiment incroyable. <rire> je la veux dans notre Youtube celle-là. Yes. De toute façon, voilà. tout, le, tout oui. le Fusosu il sera en entier, enfin toutes les games j'entends, mais voilà. Ce sera probablement fait demain ou après demain ou plus tard. Merci à vous sur le chat. Euh, merci pour euh, le fait de, de crier en caps lock en même temps quand on voit que Exi ne fait pas correctement un Big Bang Cliff. <rire> euh, mais <franchement>, j'avais. <rire> Exy, juste un truc, si tu veux t'améliorer en ouais. voleur miracle, si tu veux, on se fera des sessions. Vas-y. Trop voilà. Pas de soucis, LD, j'avais bien vu. Mais j'avais une raison de ne pas tout claquer <rire> pour faire en Bang Cliff aussi. On en reparlera. Je vous On mais en reparlera. Je ça... vous assure. <rire> des gros bisous, à la prochaine. Bye bye Merci à tous. Allez, demain. salut, merci. À demain, au revoir. Ciao. Ciao.